Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'exercices autocorrectifs type QCM, QCU, réponse numérique, qui est un, une des grandes spécificités, évidemment, du numérique. Euh, un des objectifs possibles, il peut y avoir beaucoup d'objectifs en fin de compte à, à, à utiliser des, des exercices euh, autocorrectifs. Une plateforme d'entraînement pour maintenir les, les étudiants au niveau aussi élevé que possible. Donc ce pas nécessairement noté, ça peut être une forme de devoir de maison, ça peut être une forme d'évaluation formative. On va voir euh, que finalement, euh, c'est une logique assez fréquente. Par exemple, vous avez des personnes qui utilisent... Euh, vous allez euh, sur fac de sciences, sur classe, initiale, des projets français où vous aurez des QCM d'entraînement en ligne. Et donc à travers cette vidéo, au-delà des fonctions, on va discuter un petit peu de la terminologie associée à cet exercice. Des termes comme distracteur. Euh, rétroaction, correction, etc., ça vous permet de mieux comprendre ce que, ce que vous, le travail que vous aurez à faire si vous vous engagez dans cette voie de création, notamment de banque d'exercice. Donc, on va parler un peu de typologie d'exercice, très brièvement, Les, la notion de distracteur analyse, de rétroaction, de feedback, ça vous permet d'avoir une sorte de, de liste de tout le travail que vous pourrez avoir à faire, donc, si vous voulez, dans cette voie. Donc, en termes de typologie d'exercice, le QCM, QCU, euh, question à choix multiple, question à choix unique, la différence, c'est est-ce qu'il y a une seule réponse bonne possible ou est-ce qu'il y en a plusieurs bonnes réponses possibles Donc ça, c'est une euh, représentation euh, sur, euh, sur euh, la plateforme OpenedX. Donc là, vous voyez ici, par opposition à la précédente, il y a plusieurs bonnes réponses possibles. On ne va pas épiloguer, c'est assez simple à comprendre. La réponse courte, là, pour le coup, il faut remplir euh, un texte, un champ texte, et il faut que ça matche exactement avec un attendu. Alors, il y a certains logiciels qui ont un peu une marge d'erreur. On a le droit à une typo et une ou deux lettres des différences, mais dans l'ensemble, il y a cette logique de réponse courte textuelle. Euh, et euh, par exemple, la, la plupart, si vous allez sur Coursera, euh, vous avez des certificats entiers qui sont basés sur les QCM et les réponses courtes, puisqu'ils n'ont pas la possibilité de certifier des dizaines de milliers de personnes à tout moment donné. Ils n'ont pas les ressources humaines pour le faire, donc ils passent exclusivement euh, vous, allez, vous, vous obtenez un certificat de machine learning de, du cours d'Andrew, c'est exclusivement fondé sur ça et sur de l'évaluation automatique de code. Donc ça, c'est un des éléments, c'est qu'on peut aller plus loin. Donc c'est un autre élément de notre typologie, c'est qu'il y a des domaines, sur, euh, par exemple en machine learning, où on a besoin en fin de compte de valider des compétences en regardant votre code, donc c'est spécifique un peu de l'informatique, je ne vais pas trop insister dessus. Vous soumettez votre code et vous avez des tests derrière qui sont réalisés automatiquement. Donc, là encore, exercice autocorrectif, c'est un niveau qui est quand même beaucoup plus poussé que simplement vérifier si vous avez correctement rempli un champ texte ou trouver la bonne réponse d'un QCM. Et c'est particulièrement pratique pour euh, des plateformes euh, certifiantes comme Coursera ou des plateformes de recrutement qui, vous, qui sont presque exclusivement basées sur l'évaluation automatique de ces compétences. Donc QCM, réponse courte et tests automatiques de code font en fait la base d'entreprises entières comme Coderbyte ou Coursera, je vous suggère d'aller voir. Euh, L'idée aussi, c'est que, on, voilà, là, ça, on va développer, le problème de cette approche, c'est que, on va là, il y a la recherche langage par langage. Là, c'est un article qui est spécifiquement sur la détection automatique des erreurs de code en Java. Donc, vous imaginez le coût de développement que ça peut être pour avoir des programmes de tests qui vont être spécifiques de telle ou telle fonction ou de tel ou tel langage. Mais passons. Donc voilà, on a vu quelques types de QCM, on peut en avoir d'autres, d'exercices autocorrectifs, pardon, on peut en avoir d'autres, on peut avoir, mettre les choses dans le bon ordre, trouver un, un chiffre en particulier, mais vous avez un aperçu de ce qu'on peut faire et qu'on peut aller plus loin jusqu'à de la correction automatique de code. Et, euh, et même si on en parlera à un autre moment dans le cours, mais de la correction automatique de copie. Maintenant, donc, euh, si vous avez en tête de développer une banque d'exercices, vous aurez à faire les énoncés, les réponses, bien sûr, mais vous aurez aussi à faire à réfléchir à ce qu'on appelle les distracteurs, les indices et les feedbacks, les rétroactions immédiates. Donc l'idée, c'est qu'il y a une bonne réponse et il y a des mauvaises réponses. C'est-à-dire qu'il peut y avoir toute une réflexion à faire sur quelles mauvaises réponses, on appelle ça les distracteurs, comment concevoir ces distracteurs pour qu'ils ne soient pas trop faciles et que la bonne réponse n'apparaisse pas de manière évidente. Donc ça, ça va être un travail. Ensuite, peut-être que vous voudrez un système d'indices où on peut cliquer là, c'est sûr que sur OpenIDX, on clique sur indice pour ne pas dire « j'abandonne, donnez-moi la bonne réponse », on veut juste un intermédiaire, un marche-pied pour arriver à la bonne réponse. Donc ça, ça peut être aussi un autre chantier à mener, c'est de concevoir ces indices pour faciliter la bonne, la, le fait de trouver la découverte de la bonne réponse sans la donner explicitement. Ensuite, vous allez avoir, et ça c'est terrible, c'est les rétroactions, c'est-à-dire que vous pouvez avoir, en fonction de chaque distracteur, des feedbacks, euh, des, des, des réponses particulières, comme vous pouvez avoir une explication euh, générale pour l'exercice. Et ça, c'est quelque chose, dans les mots que j'ai lancés, euh, souvent, ils étaient frustrés, les apprenants, que l'explication n'était pas assez claire, et que telle ou telle réponse, ils, ré ils pensaient bien répondre, et en fait, c'était la mauvaise réponse. Et euh, finalement, ils voulaient avoir une explication spécifique de pourquoi est-ce que ce distracteur-là n'était pas le bon. Et donc ça, c'est un travail considérable. C'est quasiment... Trois fois plus de travail de créer ce travail, de, de rédiger toutes ces rétroactions, réponse par réponse, que de concevoir l'énoncé en, en particulier. Donc, vous voyez là, euh, ça veut dire, euh, bon, le, vous avez, euh, imaginons qu'il y a quatre euh, éléments. Vous avez un feedback pour la bonne réponse. En général, c'est simple. C'est oui, bien sûr, bravo, vous avez trouvé. En effet, c'était ça. Et là, vous allez pouvoir devoir créer le feedback. 1, 2, 3. Donc, ça, c'est un temps qui peut être considérable. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est extrêmement euh, apprécier des apprenants. Donc, euh, l'explication après la bonne réponse, c'est relativement simple. C'est plutôt l'explication des mauvaises réponses qui prend du temps en général. Si on veut aller plus loin avec les exercices autocorrectifs, c'est mettre en place des systèmes de gamification. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des, des points pour les bonnes réponses, des malus pour les mauvaises, et on peut aller plus loin et avoir une logique de leaderboard. C'est-à-dire qu'on met les meilleurs apprenants à l'honneur et à un système de rang, de ranking, qui permet de mettre en avant les meilleurs apprenants. Donc ça, c'est un des éléments permis aussi par les exercices autocorrectifs. Libre à vous de voir si les technologies que vous utilisez euh, facilitent la mise en place de ça. Mais ça, si vous avez l'occasion de le faire, vous verrez que ça peut être très utile. Ça peut braquer certains apprenants, mais aussi créer une dynamique au sein d'une classe. Donc, euh, en termes de fonctions, euh, un même exercice collectif peut avoir plusieurs fonctions. Alors là, pour le coup, il faut être familier avec les différentes fonctions d'évaluation, certificative, formative, euh, diagnostique euh, ou euh, sommative. Et donc, en fait, il va y avoir beaucoup un lien entre la manière dont vous allez paramétrer les exercices et leurs fonctions. Donc ça, c'est aussi quelque chose à penser quand vous serez en, en conception de banque d'exercices. Typiquement, si vous êtes plutôt, vous n'autorisez qu'un seul essai, et directement cet essai est noté, il n'y a pas d'entraînement, c'est plutôt soit une logique diagnostique, soit une logique sommative. C'est-à-dire qu'on va voir quel est votre on va pas, Si on vous laisse plusieurs essais, c'est plus une logique de QCM pour vous permettre d'apprendre. Donc, on est plus dans une logique d'évaluation formative. Donc, ça, c'est un élément aussi. Euh, évidemment, euh, les QCM sont plus euh, faciles à répondre qu'un un, un texte incomplété ou, un, ou une réponse numérique, simplement parce que le QCM, on peut trouver la bonne réponse au hasard. Et donc, même pour un QCM donné, si on choisit un QCM, plus on a de distracteurs, euh, plus bah, c'est difficile. Donc là encore, euh, plus c'est facile, plus on va être dans une logique d'évaluation formative en général. Donc c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est l'idée générale. Donc grosso modo, les, les, vous, il faut que vous, quand vous allez concevoir des banques d'exercices euh, auto il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Les énoncés, le type d'exercice de, de, que vous voulez, la mise en place d'éventuels indices d'explication, la fonction associée à un paramétrage et euh, la scénarisation ensuite. Puisqu'en fin de compte, à paramétrage équivalent à type exercice équivalent la manière dont vous allez euh, dispenser en début, milieu, fin de séance les exercices va déterminer aussi leur fonction. En termes de perspective, j'aimerais juste ouvrir sur la question de la génération automatique d'exercices autocorrectifs. C'est dans beaucoup de disciplines que l'apprentissage des langues, à la haut, l'apprentissage des langues assistées par ordinateur, les mathématiques, il y a des travaux en ce moment sur la génération automatique d'exercices de grammaire, par exemple, sur traitement automatique des langues. C'est un des champs les plus prometteurs, je trouve, de lire en éducation, puisque ça va accélérer considérablement la création de contenus à grande échelle et de qualité, on l'espère. Et on va même plus loin. On a aussi des travaux sur la génération automatique d'indices euh, donc ça c'est des recherches euh, même qui peuvent être certaines assez anciennes et qui vont permettre de compléter un petit peu la batterie d'outils qu'on a à notre disposition pour créer massivement des exercices autocorrectifs, ça c'est une voie d'avenir mais on va en rester là puisque ça appelle à d'autres vidéos et à une explication trop complexe et longue pour euh, cette vidéo. Donc euh, en tout cas je vous invite à explorer ces éléments puisque c'est une des voies les plus prometteuses de l'intelligence artificielle en éducation. Euh, dans les années qui viennent.